pomon mon omo amana jokotoku o je shisha au tu dois aller. ah chérie, tu vas déjà oui, oui, cas, votre histoire de mission, là. il faut écrire tout autour de On sait que, oui, que c'est le commissaire Incre. Ok, il n'y a pas de soucis. On ah, fait les enfants. Ok, il n'y a pas de soucis. D'accord, tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Reviens vite. Ok, d'accord. Mission, mission, il est encore parti maintenant. Hey, la femme, tu es censé quand il va venir maintenant. Non, blanc, bon, bon, Voilà, dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a... Mais les, sont les Il y un temps. Ah, mais... Il y a Mais de Il un petit de temps. Il de Qu'est-ce que je vois comme ça? c'est pas pour moi donc c'est c'est mission là ça mission d'ailleurs on en font tel ben mon on y va non aujourd'hui elle va me sentir n'importe à demain il va me sentir aujourd'hui c'est pas ça c'est pas pour moi ah aujourd'hui là il est il est il est sorti là il n'y a Mon chef, c'est un peu comme ça. C'est a peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu C'est C'est donc, y a, et il n'y a pas d'autre raison que je dois le dédicter à ma fille. Oui, oui. Je ne sais Mais il n'y oui. ah, oui. hey. a hey. Moi, je ne suis pas venu ici pour, pour voir qu'il soit là. Hein. Attends, ah, mais vous voulez. Comment vous, vous, comment vous calmez? Attendez, Monsieur bon, pas je ne suis pas venu faire que l'eux le, le, ici. Je cherche mon mari. Hey, Nous sommes au nom de 15. Adion. Ah, Qu'en penses Oui, je ne se passe pas ici. Ah, madame Bilan, comment allez-vous? Ça ne va, Ça ne va même pas. Mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que je suis fait dans le conseil ici? y a une émission, mon mari me dit, ma chérie, ma émission, il est venu la fois passée, je suis venu à moi, je suis venu Mais c'est pas pour vous, madame? Si c'est pour moi là, je vais amener ça ici. Même comment j'en coupe mon premier à dire. Si c'est pour moi là, je vais amener ça ici. Mais, eh, Agent, il est passé de démouler le conseil à fidèle. Il n'est pas là, mais là, ce qu'on a en fait, vous allez laisser ça. Comme vous pouvez, on va garder ça ici. Et dès qu'on est là, on va, on, va, on va arriver ça avec lui. D'accord, il n'y a, a pas un sachet là. Hein? Madame, calmez-vous. Ici, vous êtes dans le conseil à fidèle. Mettez ça dans le sachet. Calmez-vous, vous allez vous manquer et puis après on va, on, va, on, va, on va régler cette affaire. Vous êtes là, on va vous gérer êtes ça. Tu? Mais lui est parti où, ce billet-là. Il faut garder ça. Il faut garder ça, d'accord. Dès qu'il soit là, on va arrêter ça. Attends, on va rentrer à la maison. D'accord. C'est jean Mais lui aussi il est faux. Tout hein. bon, est tout quand il voit n'importe potes clou, tout là, il va dedans. La situation me dépasse. Eh? Mais il est compliqué. Elisa, vraiment, oui. bon. j'espère que tu comprends. pas pour Non. Je suis. Mais la fois dernière, il m'a posé une question là. Il m'a demandé si j'ai quelque chose en contact avec toi, mais je lui ai dit non. Je vais demander pourquoi il a fondé de me demander ça, mais il a dit juste comme ça. J'ai que... ah, Sinon, j'ai peur, peur. Comme c'est le ministre, je ne veux pas perdre mon pouce. Hum? Et tu vas falloir que tu aies sa femme. Ce qu'on fait là, on ne va pas arrêter ça. On ne va pas arrêter ce qu'on fait. Parce que si le ministre comprend maintenant, là, là, là, ça va être problème avec moi. Ça va mais ça va, va me créer beaucoup de problèmes. Il ne saura rien. Non. Si toi, tu lui dis rien, là, il ne saura rien. C'est Maman, je lui dis. est-ce qu'il saura quelque chose? Je suis Comment il saura. Ça ne te dit pas d'arrêter tout et au final, avec ça, as tu as Non, ça ne me dit pas trop d'arrêter, mais avec le ministre, on n'a pas le choix. Tu es la femme du ministre et je peux pas, on peut pas continuer à se cacher tout le temps. Mais j'ai confiance en toi, ah. d'accord? Il n'y okay. a pas de souci. Donc, j'espère que tu as aimé pour aujourd'hui. Bon, oui. T'as tout suffi non <rire> Oui Ok Je vais demander à passer Là, tout à l'heure mm -hmm. Je te dépose Là ou tu, tu prends le zé Je te, te dépose moi même. Tu sais que les gens du quartier vont pas oublie ça Ok je te dépose alors D'accord Assez cher Ça va. Oui. Il faut Oui.. mon moi du Ok. Vraiment. le du bois. chérie, qu'est-ce que mon chili, dans ton sac? Non, c'est pour toi. Comment c'est pas mon chili, mon chili, mon non c'est pas pour toi. Pour le Comment tu as dit que c'est pour le collège? J'ai même le soutien gauche, la l'ai changé. Je fatigué, je n'ai pas trouvé. Mais tu as trouvé ça dans mon sac? Non. Oui, qu'est-ce que tu veux pas ça va dans ton sac? C'est pas vrai. Mais vite la fille. Alors, À quoi mon sac? Je vois quelque chose. C'est pas vrai. C'est vrai. La Mon là pour c'est en c'est Non, c'est pas vrai. C'est que je veux Ah bon Le bois de charbon. Puis le bois de charbon. C'est qui, qui le bois de charbon Mais c'est le livre de charbon. Hein? Le nom de bille le bois de charbon Qui encore Bill? Tu ne connais pas mon, mon collègue là C'est le livre de charbon tu as, blu, non Tu me parles de lui pourquoi tu, hein? tu, eh tu me mets encore La chérie, tu me encore Mais attends, je veux voir. C'est qui le nom de de charbon C'est notre niveau d'habitude. tu, tu veux me parler comme ça Hey, ma vie hey. vous voyez ce que je vois les gars abonnez vous <musique>